C'est un de ces soirs où rien ne va. Un dimanche où tu stresses de la semaine qui vient, où tu te dis que tu, que tu ne t'enverras pas le beau. Des tonnes de choses dans tous les sens et rien ne sera rendu à l'heure. C'est un soir de pétage de plomb. C'est un soir où tu as l'impression de ne plus savoir rien faire. C'est un soir où tu as peur pour ton avenir. Paris l'année prochaine, tu parles. Il y en a qui s'arrêtent de vivre pour leurs rêves. C'est un, un des soirs où les choses s'accumulent. Et as toute envie d'envoyer balancer. C'est un des soirs où tu aurais besoin des bras d'un amoureux. Bah, euh... <rire> je pensais que, ben, en voyant le titre, j'avais bien senti que ça me, correspondait enfin, ça me correspondait. Que ce dont elle allait parler, je comprendrais. Parce que ces soirs-là, ça m'arrive assez souvent. Là, il y a le bac et après il faut partir non, probablement enfin, j'ai envie de partir mais la question c'est où parce il y a beaucoup de choses à Paris mais moi j'ai pas envie d'aller à Paris <rire> ça me fait trop peur et, euh... et après euh... après je sais pas en fait je sais pas ce que j'aime donc euh... donc je sais pas je sais pas ce que je vais faire Pourquoi t'as envie de partir <rire> euh... Parce qu'en qu en fait, euh, dans ma famille, on est, on est un peu. Enfin, j'ai l'impression d'être trop avec ma famille et que du coup, on, on s'énerve tout le temps à cause de ça et qu'on s'apprécie plus en fait. J'ai l'impression qu'on qu n'apprécie plus les moments qu'on a ensemble. Et je me dis que si, si on était loin, les, les moments où on se retrouverait, on, comme ce serait plus rare, ce serait des moments plus plus plus beaux quoi, je sais pas.